Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. C'est Alex, de la formation Be Wild and Free. Sans plus attendre, aujourd'hui, on va parler de rêve et de passion. Je suis dans un endroit idyllique au Mexique. Mais euh, avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. De cliquer sur la cloche pour rester au courant des dernières nouveautés et de partager si le cœur t'en dit. Fait que, on y va! Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis sur une des magnifiques plages à Cabo San Luca, au Mexique. Euh, la pandémie n'est toujours pas terminée à l'heure que je filme cette vidéo. Et c'est important pour moi de vous parler de passion et de votre travail. Pourquoi est-ce que ça doit être relié? On dit souvent, si on trouve une passion qui est un travail à la fois, on n'aura jamais l'impression de travailler. C'est ce qui est le cas. Et j'ai une phrase cliché que j'ai dit toujours, je ne travaillerai jamais de ma vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que travailler pour moi, c'est de rentrer au bureau de 9 à 5 et de ne pas aimer ce que je, que je fais. Vous pouvez très bien être un employé, pas obligé d'être un entrepreneur pour pouvoir aimer son travail ou sa passion. Mais l'important, c'est vraiment de suivre ses rêves puis de focusser. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain que je puisse me per permettre de, de payer des voyages de la sorte et de voyager autant. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez qu'on a habité au Panama pendant plusieurs mois et qu'on se trouve, en fait, je me trouve présentement à Cabo pour voir les différentes options pour nous pour devenir expat ici au Mexique. Parce que bien qu'on aime beaucoup le Panama, le Mexique est un endroit aussi paradisiaque comme vous pouvez le voir. Donc C'est vraiment important d'avoir une cédule, de rester focus sur la cédule la définition même de tes objectifs que tu vas mettre sur papier. Parce que moi je crois que ça va avoir un, un impact écrit, visuel, ça fait toute la différence. J'avais déjà aussi parlé dans une autre vidéo l'importance d'un dream board. Un dream board, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau blanc. Pour ma part, je me fais un tableau blanc à chaque année, un peu une résolution annuelle. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je veux accomplir cette année? Que ce soit au, au plan personnel, matériel, financier, euh, avec, euh, social Avec les amis ou au niveau de ma, ma business, je vais vraiment imager. Je vais aller chercher des, des images Google qui vont représenter selon ce que je désire et je vais l'avoir constamment affiché dans mon bureau. Je crois que ça a un impact visuel puis ça me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Plus ton objectif va être grand, mais plus tu vas devoir consacrer de temps. Pour ce, il ne faut pas que tu vises nécessairement ou tu vois euh, la grosse partie sur le long terme. Tu dis, « Mon Dieu, pour avoir cette auto-là, je dois économiser 50 000 Pour avoir cette maison-là, je dois économiser 100 000 $.» Oui, c'est le produit final de ta vision, mais tu dois décortiquer ça annuellement, mensuellement, et à la semaine, et même au jour, à l'heure, à la seconde s'il faut. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses chaque seconde, chaque minute, chaque jour pour arriver à augmenter le pourcentage d'acquisition ton objectif pour que ça se rende à 100